Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai une nouvelle super super excitante à vous annoncer. Ça fait plus de deux ans que je travaille sur l'écriture de Tadam mon livre L'intelligence intime, libérer votre désir et inventer votre sexualité. Donc il fait 300 et quelques pages, et il y a toute ma philosophie, tout ce que j'ai envie de vous dire dedans avec des exemples de mes clients, avec plein de choses. Et aujourd'hui, je vais vous en lire un petit passage. Ça s'appelle, c'est dans le chapitre 2, Notre corps a des super pouvoirs orgastiques. Le titre de la section est À quoi ressemble une sexualité extraordinairement épanouie Des enchaînements complexes de positions du Kama Sutra qui demandent souplesse et endurance Un orgasme à chaque fois Faire l'amour tous les jours Dire oui à tout Des rapports qui durent des heures, une panoplie de sextoys, du libertinage, stop Si ces caractéristiques peuvent décrire une sexualité extraordinairement performante, cela ne garantit en rien que l'on s'y sente épanoui. Nous pouvons avoir des rapports sexuels tous les jours, pendant des heures, nous aventurer à des pratiques osées, dans des positions acrobatiques et des lieux insolites, et ne rien ressentir à l'intérieur. L'une des grandes idées que nous avons d'une sexualité épanouie est qu'elle doit cocher certains critères de performance régularité, durée, vitesse, pénétration, orgasme, variation de position, attitude, sexy, etc. Sous couvert de libération sexuelle, ces idées abîment en fait secrètement l'intimité et le plaisir. Lors de leur premier rendez-vous à mon cabinet, Marlène et Patrice me disent à l'unisson nous avons tout essayé, d'un air entendu et consterné. Tous deux désirent que leur couple perdure, mais peine à trouver et à garder l'étincelle. Leur libido est aux abonnés absents. Et Marlène me dit « Pourtant, je fais vraiment des efforts, mais ça ne suffit pas. » Ils ont commencé par de la lingerie pour ajouter de la nouveauté, du piquant à leur couple. L'effet a été immédiat, mais n'a duré qu'un soir. Le petit ensemble noir en dentelle acheté par la Marlène pour surprendre son compagnon a connu son petit succès. Mais tous deux ont été déçus de constater que lorsqu'elle l'a porté une deuxième fois la semaine suivante, l'excitation était nettement moindre et n'a pas non plus suffi à raviver le désir au quotidien. Ils ont alors tout à, tour à tour essayé d'autres ensembles de lingerie, des sextoys, des jeux de rôle, différentes positions, etc. Mais inévitablement, le cycle se répétait. Nouveauté excitation, déception la fois suivante, retour au quotidien et au calme plat. à quoi s'est ajoutée la pression de trouver à chaque fois de nouvelles idées, pesantes pour l'un comme pour l'autre. Pourquoi est-ce si compliqué me demande-t-il. Pourquoi est-ce si compliqué C'est la question que tant, tant, tant de personnes se posent. Et c'est la réponse, enfin, c'est la question à laquelle j'ai envie d'amener des réponses dans ce livre. Et plutôt des réponses sur comment faire pour que ça ne soit pas compliqué. Avec Marlène et Patrice, on a fait tout un chemin pour que justement leur sexualité redevienne légère, libre et surtout jouissive. Si vous avez envie de découvrir ce qui s'est passé pour Marlène et Patrice, vous pouvez le découvrir dans le livre et plein d'autres choses encore. Pour moi, ce livre, c'est vraiment comment sortir de nos blocages, des endroits qui sont un peu lourds, un peu coincés, un peu bloqués et ramener de la joie, se remettre à s'amuser dans la sexualité, sans essayer de faire tout le temps plus, plus, plus, sans se mettre la pression, sans essayer de faire bien, sans essayer de coller à un certain modèle. T'es non. On arrête tout ça, on arrête la performance, on arrête d'essayer de faire tout le temps plus. Ah, on se pose un instant, on respire, et on se connecte à ce qu'on désire, ce qui se passe à l'intérieur de nous et on développe notre intelligence intime pour apprendre à se connecter profondément à l'autre et vivre une vie sexuelle qui soit exquise. J'espère que ce petit extrait a piqué votre curiosité. Vous pouvez acheter le livre « L'intelligence intime » dans toutes les librairies, sur Amazon, sur Lisez, à la FNAC. Et acheter le livre, c'est une super manière de me soutenir aussi d'encourager les auteurs. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de contenus sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur tout ça. Mais l'industrie du livre papier a besoin de vous, de votre soutien pour, pour continuer à exister. Et nous, en tant qu'auteurs, euh, bah, c'est vraiment un grand soutien quand vous achetez les livres, parce qu'il y a plein de personnes, je sais, qui me suivent et qui n'ont pas forcément pris l'étape. Donc voilà, acheter le livre, déjà j'espère que ça va beaucoup vous plaire et c'est une super manière de soutenir mon travail. Voilà, voilà. Et abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu le livre, comment ça s'est passé pour vous et si vous avez des questions, quelles vous avez envie que je réponde. A très bientôt.